Ouais. Viens voter le 12 janvier. Pour une ville plus écologique. Une ville qui a pris conscience de l'urgence climatique actuelle. Qui œuvre au respect de la planète. Mais aussi à la santé de chacun dès demain. Moins de pollution. Moins de pesticides. Plus d'arbres. Plus de produits bio et locaux dans les cantines. Venez voter le 12 janvier. Pour une ville plus démocratique. Une ville qui écoute les citoyens en permanence. Une ville qui ne concentre pas tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne ou d'une élite. Une ville qui renoue la confiance avec tous les habitants de Béziers, avec des consultations locales, des commissions thématiques, des budgets d'initiatives citoyennes, mais aussi une logique d'accompagner les énergies et luttes locales associatives citoyennes syndicales qui œuvrent à l'intérêt général. Pour une ville du solidaire, une ville qui permet à tous de se loger décemment et dignement. Qui fait de l'emploi une priorité favorise les services publics et pour une ville qui réduit les inégalités voilà. une ville qui rejette les politiques de où ils feront vivre, travailler, étudier et Venez voter le 12 janvier pour une ville plus humaine une ville pacifiée où l'éducation, l'art, les cultures soient valorisées pour tous une ville qui favorise l'égalité hommes-femmes et qui agit contre toute forme de discrimination. Une ville où il fait bon vivre ensemble, où chacun se sent respecté, dans une logique de coopération et non de compétition. Venez voter. Les 12 jours. -y. De où, de Bien voté, le 12 janvier 2020 sera citoyen.